Salut à tous et bienvenue, on va voir ensemble les quelques étapes pour avoir le charognard amélioré sur la map Europa, un custom zombie de Call of Duty euh, Black Ops 3, on va commencer sans plus attendre avec... La première étape pour récupérer la première pièce du charognard, vous allez devoir allumer le courant et interagir plusieurs fois avec le bouton du courant jusqu'à ce que la pièce du pack a punch se vide de son eau et que vous puissiez récupérer la première pièce du charognard. Pour la seconde pièce du charognard, il va falloir que vous activiez les pads et récupériez trois fusibles. Le premier se trouve dans la première salle, le second au laboratoire et le troisième à côté de double coup. Ces trois fusibles sont à insérer dans trois boîtiers avec des couleurs donc va falloir respecter euh, par rapport aux fusibles une fois que vous avez mis vos trois fusibles, vous pouvez aller appuyer sur un bouton au courant qui va activer les pads vous allez donc pouvoir ensuite aller récupérer une clé qui se trouve en l'air donc elle est assez visible hein, c'est facile une fois que vous avez cette clé vous allez pouvoir récupérer du coup votre deuxième pièce du charognard qui est enfermée dans un casier Voilà. Pour la troisième pièce, c'est assez simple, il va falloir tuer le cosmonaute, donc le premier qui vient va vous laisser une pièce. Une fois du coup, que vous avez vos trois pièces, vous allez pouvoir aller crafter votre charronnière au courant, vous allez pouvoir l'améliorer et vous allez pouvoir du coup, tuer des zombies. Vous allez tuer des zombies jusqu'à trouver une espèce de clé, une carte. Cette carte va être insérée dans quatre boîtiers différents dans la map. Donc ces quatre boîtiers sont dans la vidéo mais ils sont un petit peu chiants à trouver. Une fois que vous les avez trouvés vous allez devoir donc placer la carte et vous allez devoir attendre. Il y a un espèce de petit temps à attendre pour que euh, le boîtier se hack. et une fois qu'il sera hacké vous allez pouvoir réactiver le boîtier une seconde fois. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir vous rendre à l'ordinateur à côté des charognards et l'activer. Il va vous demander une séquence de chiffres que vous allez devoir chercher dans la map. Je vous ai mis les emplacements dans la vidéo. Ces chiffres sont à insérer du coup dans l'ordinateur dans l'ordre dans lequel je les ai trouvés moi. Donc dans ma partie, je ne sais pas si ce sera les mêmes pour vous. En tout cas, j'espère. Je sinon, il va falloir que vous essayiez peut-être plusieurs combinaisons afin de pouvoir du coup déverrouiller le casier et déverrouiller donc vos charognards. Ce sera la dernière étape de cette vidéo. Bon bah écoutez ça sera tout pour moi, j'espère que ça vous aura aidé à faire des manches ou vous aura aidé du coup à faire le charognard si c'était une galère. Bon bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez vous bien, ciao tout le monde.